Bonjour Adrien. Bonjour Amid. Alors vous êtes conseiller patrimonial à la Banque de gros Petercam. Alors qui dit patrimoine dit effectivement action-obligation, dit succession, mais aussi aussi pension. Et c'est vrai que les pensions, on en a beaucoup parlé, en tout cas dans les médias récemment, notamment avec le plan de réforme des pensions bah, de la ministre Karine Lalieu. On a beaucoup parlé des pensions complémentaires. Alors justement, je voudrais vous interroger sur ce sujet-là. Je suis sûr que ça va intéresser énormément de nos téléspectateurs. Mais les pensions complémentaires, est-ce que vous pouvez resituer je dirais le, le point de vue, enfin le, la place des pensions complémentaires par rapport aux réformes euh, globales Oui, alors euh, le système des pensions en Belgique est structuré sous forme de trois piliers. Il y a le premier pilier il va concerner la pension légale, c'est-à-dire l'allocation qu'on va recevoir de l'État en fonction de la carrière qu'on a prestée en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire. Le deuxième pilier, ce sont toutes les pensions complémentaires, c'est-à-dire tout ce que l'employeur ou euh, l'entreprise pour un, pour un indépendant vont pouvoir constituer au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants en complément de la pension légale. Les fonctionnaires n'ont pas accès à ce deuxième pilier des pensions. Le troisième pilier, c'est celui qui va regrouper l'épargne-pension ou l'assurance-vie fiscale. Et Ces deux types de contrats offrent droit à une réduction d'impôt à l'impôt des personnes physiques. Alors, Adrien, je vais prendre le cas qui concerne un maximum ou une majorité des, des personnes qui nous regardent. Euh, c'est le cas du salarié. Dans son cas, la pension complémentaire, c'est quoi Elle se résume essentiellement à l'assurance groupe. Oui, tout à fait. Et donc, l'assurance groupe, pour rappel, c'est un contrat qui va être souscrit par l'employeur auprès d'une compagnie d'assurance au bénéfice des employés. Donc, le contrat est fixé. Les règles du contrat sont fixées collectivement par l'entreprise et chaque année, l'employeur va verser une prime pour le compte du travailleur salarié. Tout ça pour toucher, une, non pas une prime, mais un capital. Alors, à quel âge Parce que finalement, on entend de tout. Hein. Chacun a son idée. C'est à 58, c'est à 60 ans, c'est à 65 ans, c'est à 66 ans C'est vrai que par le passé, on pouvait euh, percevoir son capital à des moments différents qui dépendaient de la date d'échéance du contrat conclu par l'employeur. Mais depuis 2016, il y a une loi qui impose que le contrat ne soit liquidé qu'au moment de la prise de pension légale effective du travailleur. Alors la prise de pension légale, pour rappel, c'est en principe à 65 ans. À partir de 2025, 66 ans et 2030, 67 ans. Et sous certaines exceptions, ben, on pourra bénéficier d'une pension légale anticipée. Mais on sait à ce niveau-là que les conditions de carrière, notamment, ont été fortement euh, revues à la hausse au cours des dernières années. Alors, je vous ai bien écouté, capital, on le touche à 65, 66, 67, en fonction des, de ce que vous venez de dire. Euh, mais imaginons que j'ai un souci ou tout simplement, je veux faire un investissement et, euh, et je voudrais profiter d'une partie de ce capital avant la date fatidique des 65 ans, par exemple. C'est possible dans une seule situation, c'est celle où on a besoin de mobiliser une partie d'épargne pour financer un projet immobilier. Et à ce moment-là, on va pouvoir percevoir une partie des réserves déjà constituées dans le contrat et pouvoir financer avec ces réserves-là euh, le projet immobilier. Ça permet d'éviter, par exemple, de faire appel à du crédit. Et cette avance, elle sera finalement remboursée à l'échéance lorsqu'on arrive à la pension légale, et que le contrat d'assurance-groupe est liquidé en fait. Moi, évidemment le montant que j'ai déjà euh, prélevé. Alors euh, la question que certains vont se poser aussi c'est, voilà cet argent je vais le toucher à terme à 65 ans, on va prendre le cas le plus classique. Je dois le toucher comment En capital ou en rente Est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'il y a un avantage à opter pour l'un ou l'autre En tout cas il n'y a pas de règle qui impose le capital ou la rente. Euh, les deux formules sont possibles, on peut même combiner une partie en capital, une partie en rente. Mais il faut avoir... Euh à l'esprit les conséquences de ce choix. Si on perçoit un capital, eh bien, on a la possibilité de le réorganiser selon nos propres projets. On veut faire le tour du monde, on veut donner une partie du capital à ses enfants, on a la disposition du capital. Si on perçoit le plan de pension sous forme de rente, alors là, on aura une allocation complémentaire à la pension qui tombera tous les mois. Et si malheureusement, on vient à décéder un petit peu trop tôt, eh bien, il est possible que la rente s'arrête et que nos héritiers n'aient plus rien. Alors justement, parlons de la taxation qu'elle soit sous forme de capital ou de rente, comment ça fonctionne Là, il y a effectivement une distinction selon que ce soit un capital ou une rente, mais il y a également un principe commun, à savoir plus on travaille longtemps, moins forte sera la taxation. Si on perçoit l'assurance groupe sous forme de capital, euh, et qu'on reste effectivement actif jusqu'à l'âge légal de la pension, ce capital sera taxé au taux de 10%. Si on ne remplit pas cette condition de taxation, par exemple, euh, si à 60 ans je décide de m'arrêter de travailler, je percevrai mon assurance-groupe à 65 ans, mais à ce moment-là elle sera taxée au taux de 16,5%. Pour la rente, le principe est qu'on devra chaque année, pendant une période déterminée, euh, déclarer une fraction de la rente que l'on perçoit, et cette fraction de la rente sera soumise à l'impôt des personnes physiques. Et cet impôt peut aller de 25 à 50% selon l'importance des revenus imposables. Et donc, au final, euh, il se peut que la rente soit plus imposée que le capital. Et pour donner un exemple un peu concret, euh, en marge de euh, cette taxation à l'impôt direct et aussi des charges sociales. Et donc, supposons que j'ai un capital de 350 000 euros qui m'attendent, capital brut. Je peux espérer en retirer, si je suis effectivement actif jusqu'à 65 ans, un montant net de 297 000 euros. Alors, Adrien, que se passe-t-il On sait très bien qu'aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, l'espérance de vie fait que, on peut espérer vivre, c'est le cas de le dire, jusqu'à 80, 85 ans. Mais bon, malheureusement, la vie fait qu'il peut y avoir des quoi quid si je décède avant l'âge fatidique des 65 ans, par exemple. Bien À ce moment-là, il y aura euh, la taxation qui va être perdu, perçue. Elle sera euh, perçue au taux de 16,5%. Et ensuite, il y a un risque que le capital net soit encore soumis aux droits de succession. Mais pour les régimes euh, d'assurance groupe, il y a une exception importante. C'est-à-dire que si le bénéficiaire du capital est le conjoint, euh, du défunt ou ses enfants et que ses enfants sont âgés de moins de 21 ans, alors il n'y aura pas de droit de succession sur le capital. Si par contre, c'est mon partenaire cohabitant légal ou euh, mes frères et sœurs qui sont les bénéficiaires, là, ils devront encore payer des droits de succession sur le capital net. Alors, Adrien, on le sait tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, Aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui ont des Carrière de salariés, puis ils sont à un moment donné indépendants, ils ont pu être à un moment donné fonctionnaires. Si je veux savoir à quoi j'ai droit, où puis-je trouver l'information en fait Eh bien, le, le gouvernement a fait un travail de synthèse pour le compte des contribuables et aujourd'hui, via le site mypension.be, on peut aller dans le volet ma pension complémentaire, trouver un relevé complet de tous ces capitaux de pension du deuxième pilier, et donc les assurances groupes, les engagements individuels de pension, les PLCI. Et le montant des réserves existantes et les projections futures en cas de vie ou de décès sont reprises sur ce site-là. Mais attention, ce sont des montants bruts et donc il faut encore tenir compte de la fiscalité pour savoir réellement à quoi s'attendre. Alors, dernière question très brève, Adrien. On a beaucoup parlé ces derniers temps, dans le cas de la coalition Vivaldi, du gouvernement donc actuel, d'une éventuelle réforme des pensions complémentaires. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas Effectivement, on, on, il y avait un risque que la réforme euh, de la ministre touche le deuxième pilier des pensions, mais actuellement, elle a déclaré expressément que sa réforme ne toucherait que le premier pilier, donc la pension légale, et pas la taxation des assurances groupes. Adrien, on va terminer sur ce ouf de soulagement. Merci mille fois. Avec plaisir.